тунт тунт тунт C'est pas toi qui m'as pris, c'est moi qui, ai donné, qui me t'ai donné, d'accord Et pas à l'inverse. J'ai eu un moment de panique, j'ai eu un moment de panique Et quoi de mieux que ce moment parfait de panique pour vous expliquer les combinaisons de Perk avec ce qui a été trouvé Nous avons l'hypersensibilisation. Perk est à droite, qui consiste à booster l'amélioration d'une réparation d'un soin une fois qu'on fait une réussite critique, donc un test excellent. En revanche... En revanche, chaque fois qu'on accumule un stack, un jeton, en réussissant ce test excellent, eh bien, nous avons nouvelle probabilité à ce qui est de nouveaux tests qui apparaissent plus rapidement et donc plus difficiles à accomplir. En bas, nous avons une paire qui fait qu'à chaque fois qu'un moteur est réparé ou un survivant, pardon, est suspendu, nous avons trois jetons qui s'ajoutent. Dans de moi évidemment. Chaque jeton est un boost de vitesse en termes de réparation. La paire qu'en haut en planque fait que quand je reste dans un périmètre du tueur, j'ai du stack qui s'accumule jusqu'à 4 et qui fait que chaque réussite normale est considérée comme un, un, hyper, un hyper succès. Donc, on va voir si ça se combine. La quatrième perk, c'est une perque qui n'est pas considérée comme étant dans le combo pour voir les sauts d'obstacles. On va voir si les trois paires que je vous ai expliqué juste avant se combinent. Donc, le boost, l'ultra boost, le en planque. Ouh Ce ne serait pas l'écho du sel qui perle le long de cette falaise. Ça se combine. Les deux. Oh Ça se moche. Revérifier, mais quand je foire, oh mince, cette concentration maillère Quand je foire, ok, ça se. Ok, il y a un stack. Très bien. Quand je foire, ça perd les stacks. Ok, c'est mérite d'être étudié davantage. Hein. Ok. venir par là Stack, c'est bien ça. On tu vas casser le moteur, Toute logique. On voulait du sirop d'érable. Non, mais c'est pas possible, au même endroit Alors je suis là pour servir du sirop d'érable. Ça me dégoûte un peu quand même. Ok. Oh non, non, non, non, j'avais pas prévu ça. Non Il pas prévu ça Il a prévu de t'avoir... Du Je suis là pour lui servir de surdérable. Tu connais un peu trop... Euh, mes soirées, du il Un peu bizarre, quand même. Oh ah! Ah, la paire qui donne la position du tueur. Bien ça. Merci bien, merci beaucoup. Ah bon, je teste. Euh... Avec mes ont de paire. Bon, je vais laisser faire le moteur là-bas. Je vais faire mon office. Là, hein. un petit montrer ce que ça savez faire ce ne serait pas trop hein. un stack là on a un boost de risque d'apparition de QTE ok voilà. oh Quand on loupe, on perd le stack. Quand on fait que des recettes critiques, on gagne le stack. D'où l'intérêt. Ok, d'accord. C'est pour ça que ça peut se combiner. Et que c'est intéressant à combiner. Parce que c'est déjà un peu nerf. Regardez. On met où Ok, je vais essayer d'accumuler. Euh... Voilà, un stack grâce à en planque. Oh, chaise bloc. Un deuxième stack. Non, oh, même pas. Ok, LCTP. LCTP, LCTP. Oh. oh. Qui s'est fait coller J'en ai qui se fait Oh Ok, 6 stacks pour automatiser réussite critique. J'ai un stack qui va faire une réussite. Ça, c'est con-con, hein. Ok. J'ai deux en planque. Là, j'ai des combinaisons hyper intéressant. Grâce à en planque, ma réussite critique, elle est automatique. Grâce à la paire qui est tout en bas, si je fais une réussite critique, je booste de 6 fois 3, c'est 3% par stack, euh, 18% la progression du moteur. Je gagne 3 jetons à chaque fois qu'un survivant est accroché pas de problème hmm. attention TV. ça fonctionne pour les soins venir ici. voyez ouais, la vitesse, ou pas okay. J'ai deux stacks. J'ai augmenté de 9% et augmenter les jetons. Ok. C'est intéressant fort. Si je suis un dieu du 2 ouais, il y a un tout hein. Mais là, je vais le réussir en 2-2-5-5, deux, deux, le final. Si quelqu'un ne me vole pas ma victoire... Voilà. Ok. Bon, ouais, intéressant, hein. En plus... En plus qu'elle joue... Fair play. combo est intéressant. À savoir si elle a... S'est retourné. <tousse> eh Abonne-toi. <tousse>